Bonjour, c'est le 13 décembre. Un thème de film culte qu'il faut évoquer, c'est celui de Laurence D'Arabie. J'ai le regret d'annoncer que j'ai pas vu ce film, mais je dois corriger ça, j'en suis conscient. En tout cas, la musique de Maurice Jarre est sublime, particulièrement son thème principal. Une orchestration très simple, mais une harmonie qui nous fait subtilement voyager dans les étendues désertiques du film. Le morceau est en Ré majeur, en tout cas, il commence comme ça. Mais à pas mal d'endroits, on utilise des accords étrangers. Le deuxième accord est un emprunt à Ré mineur, ce qui rend l'harmonie plus exotique. C'est un accord diminué, et vous entendez comme il sonne. Ici on joue un Do mineur, accord qui contient un Mi bémol, et le Mi bémol c'est la deuxième note de Ré phrygien. L'intervalle de seconde mineur entre la première et la deuxième note de cette gamme évoque les mélodies rattachées à l'Orient. Le passage sur cette harmonie est tout justifié. Il n'y a pas que ça, hein. la mélodie se poursuit avec d'autres choses intéressantes et je vous invite à écouter le reste, et puis surtout, écoutez toute la BO évidemment. Voilà, à demain